OpenPlus est une solution complète qui a été créée pour étendre les horaires d'ouverture et maximiser l'accès à toute la communauté. Conçu pour s'adapter à tous les budgets, OpenPlus vous permet d'étendre l'ouverture de votre bibliothèque sans surcoût de personnel. Grâce à la technologie, vous avez la possibilité de contrôler et de suivre toute une gamme d'équipements au sein de votre bibliothèque. Ceci inclut le contrôle d'accès, les barrières, l'éclairage, les automates en libre-service... Les annonces sonores, les caméras et les alarmes de sécurité. Cet ensemble peut être configuré à partir d'un endroit unique. En offrant plus d'accès aux ouvrages de la bibliothèque, aux ordinateurs publics, aux accès Internet, aux périodiques et aux espaces d'études et de détente, les bibliothèques peuvent faire évoluer leurs services et offrir une alternative supplémentaire à leurs adhérents. En réaffectant les membres de l'équipe, votre bibliothèque aura plus de facilité à offrir un service qualifié et professionnel aux heures de pointe. Des sites secondaires peuvent aussi être mis en service à un coût moindre que pour des sites classiques et offrir ainsi un service plus étendu. Open Plus est déjà mis en service dans plus de 130 bibliothèques. Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment rester ouvert plus longtemps sans avoir augmenté votre personnel.